Bonjour. Euh... Bonjour, Daril. J'avais une simple question. Qui est-ce qu est Qu'est-ce qui se passe Elle a arraché l'oreille du patient. Comment ça Jusque le cauchemar que vous revivrez sans fin.